Ah, je vais pas dire bonjour aujourd'hui parce que je suis un mec différent, ok Salut <rire> J'espère que vous allez bien, nouvelle vidéo Sky Defender, mesdames et messieurs, au moment où vous regardez, on est certainement après le nouvel an, donc bonne année à tous Et si c'est déjà dit, tant mieux, si c'est pas dit, tant pis Et pour ce Fallen Kingdom spécial Noël, on a quelques objectifs à réaliser un peu spéciaux, vous allez le voir tout d'abord, en rapport avec Noël, on aura un calendrier de l'avant. Chaque jour, chaque épisode, on aura la possibilité de se rendre au centre de la map pour récupérer dans notre coffre du stuff un peu bonus. On n'a bien évidemment pas le droit de voler dans le coffre des autres, mais le stuff est bien évidemment récupérable si on tue le joueur juste après qu'il l'ait récupéré. De temps en temps, les lutins du Père Noël viendront nous rendre visite pour nous poser des questions contre des bonus aussi. Le PVP est activé épisode 2, le Nether épisode 3 et les assauts épisode 5. Et vous allez voir, ça va nous laisser le temps de créer notre muraille. Muraille qui va mettre un peu de temps, vous allez... Faire un... Bref, jugez par vous-même. En plus, ce Fallen Kingdoms a créé pas mal de polémiques, vous allez le voir. On a coupé des moments où ça rage un peu trop parce que bah, c'est pas le but de la vidéo. Mais il y en a. Et ceux qui étaient présents lors du stream ont pu le remarquer. En tout cas, je trouve que l'idée que j'avais eue est une idée un peu masterclass, 200 QI. Et Mais voilà, je vous la partage. Et si vous êtes d'accord, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires. Si tu n'es pas d'accord, mets-le en commentaire, mais avec un commentaire constructif qui dit ⁇ Je ne suis pas d'accord, car ⁇ Si tu es d'accord, tu mets ⁇ Je suis d'accord, car ⁇ Parce que un cool, j'en ai rien à foutre. Voilà. Non, ça se fait pas de dire ça. Je suis désolé, je suis désolé. On voulait pas, c'est fini. Vous allez le voir, j'étais avec une équipe de choc, avec Fatou avec Dadou. Bref, c'était génial. Et si tu veux revoir des Fallen Kingdoms à l'ancienne, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube. Et à venir sur Twitch, avec plaisir, parce que ce sera vachement cool. En ce moment, Twitch, ça stream, t'as vu, genre, on est là. Au moment où vous regardez la vidéo, je suis certainement en semaine de partiel, donc je suis certainement en train de crever. Mais on va essayer de les valider, j'espère. J'ai pas commencé à réviser. J'avais dit que je commençais après Noël. On est les 28. Est génial. Bref, bonne vidéo à toi qui regardes. Et euh, surtout, n'oublie pas, pas de stress, Yafares. Fares. Comment ça va les potes Comment ça va Ça fait longtemps. Les gars, longtemps. on est sur un ballon Les gars, les gars, les gars, gars je vous invite à me laisser oui. faire la muraille, je viens d'avoir une idée. Quelqu'un sait faire une salle des coffres Ouais, ouais. On va improviser. Moi, je vous le dis, on n'a pas besoin de faire salle des coffres Bah, si non on non, a une bonne muraille. Pas, si bon. on a une bonne voilà. muraille. Ah oui, ah oui attendez, je, vous voyez, vais, je vais ouvrir le calendrier, je vous ouvrir le calendrier Ok, okay bien sûr. euh, moi j'ai une idée, je vais en bas, je vais miner du diamant Ok, bah très bonne idée Bonne idée Les gars je trouve qu'on s'est bien répartis les tâches pour le moment et ouais. ça me fait plaisir ouais. Oh Diamond oh pickaxe okay, et AKP Bah en gros c'est un calendrier de l'avant, j'ai eu une pioche en diamant et une hache en diamant Alors en gros hein pour vous expliquer mon idée de muraille, vous voyez la, la cité des nations Non Non Ok Vous voyez un escalier dans Minecraft avec des blocs de cobble <rire> Ok, non. en mm -hmm. haut tu poses de la lave. Ouais. La lave elle va descendre et elle va tomber à gauche, à droite et en bas. Ouais. Tu de ouais. la lave, tu poses de l'eau. Ça fera de la cobble sur tout le long, à une hauteur un générateur fini. à, à lave quoi. En enfin un à... cobble. Et tu fais ça, ça sur... sur 50 couches. Mais ouais je suis chaud. En vrai c'est une bonne idée comme ça, ça si nous éviterait de miner. Si jamais il y a un stock et demi de bûches dans le coffre, en haut. Et un à moi. Tu veux m'épouser non, c'est toujours extrême Bichard, on en avait parlé tout à l'heure Non, on en a pas parlé déjà, moi pas Ça pas trop vite hein. Mais si, moi j'en ai bah, parlé, non, ça va trop vite trop vite, tu vas me tendre Damien Tu vas bah, me ai, tendre Je t'ai tendu aussi Un peu de fer, juste que je fasse un saut Quoi Dans ça je vais miner Mais attends, mais c'est de la merde, on est d'accord C'est de la merde la cave bah c'est les cave FK Oui mais elle, elle, je pensais qu'elle était à l'infini moi Mais elles sont à l'infini, faut juste partir du bon côté Ou que tu remines euh, vite fait en couche 11 Et, et tu pars en troisième euh, J'avoue je suis témoin, elles sont pas très très grandes la nôtre Viens on fait guild skill comme ça, il passe une mauvaise, un mauvais FK de Noël Mais c'est ultra méchant les gars Le concept c'est de s'amuser en fait Non il euh, a pas de concept <rire> On s'amuse là C'est quoi le concept Le concept c'est quoi Là il y aurait 10 000 euros le concept, tu t'en bats les couilles, on est d'accord Ouais mais il n'y a pas 10 000 euros oui. C'est <rire> Par contre quand il y a du euh... oh, allez, Okay. Ouais, tu vas y arriver, fais un brouillon. Je vais chercher le coffre du calendrier, <rire> je suis à côté. Ah bah <rire> vas-y, vas-y, vas-y. Elle va chercher le coffre du calendrier de l'avant. Tu peux le faire, Alain. Y'a pas, pas de diamant ici. Hein. Wow, Ouah, a deux stacks de fioles d'XP. Oh bien, bien ça. 50 Par contre, les quêtes, les gars, vous avez vu des vrais clés non, non, mais what Non, non, non. Ouais. Ouais, J'ai même pas vu les clés. J'ai pas, pas de caves. Bah, bonsoir l'équipe jaune. Bonsoir. Vous allez bien Oui, bonsoir, oui, bonsoir va, à bonsoir. toi même. Euh, ici euh, le lutin, euh, je viens vous poser une petite question pour gagner le... euh, non. bon, je vais vous poser une petite question hey. pour gagner 4 stacks d'Endstone. Qui oh. si vous répondez des bon, et c'est une chance pour toute l'équipe. Oh. OK, voilà. je, ah, je, je réfléchis pas alors, bon. Dans quel pays se situe principalement la Laponie, région où se trouve le village du Père Noël Réponse 1 la Russie, réponse 2 la Slovaquie. Réponse 3, la Finlande. Alors la les gars, Russie, les sais, gars, sais. je vous ne sais pas la Russie, c'est Finlande ou Slovaquie, je pense, les gars. Ouais, ouais, pareil. Et je crois que je suis quasiment sûr que c'est Finlande, mais vraiment. Dis, est ouais, à Siri ouais, moi, moi, moi vraiment, à 99% Finlande, parce que le, le Finlande, c'est la pays le plus au nord par rapport à la Slovaquie et à la Russie. Ouais. Comme j'ai jamais confiance en toi, je dirais la Slovaquie, moi. Moi, je suis sûr que c'est Finlande. Bah, le dernier mot, on va dire c'est le... Finlande alors. Ça veut dire bon, ouais, j'en le... Allez, on fait confiance à Farah, c'est sa faute si euh, on en perd. Non, ça va, c'est une bonne réponse. réponse. Yeah, Let's go ça, du... ça va, bien joué à toi Sur une hauteur de 2 déjà. Okay, on est... pour 13 attendez. Donc je pense qu'on peut faire. Que okay, j'ai peur on de trois 3... 3 hauteurs oh là là. de Faut que mon fasse le lit en hauteur, ça sera fait. Ça sera plus, uh, plus à faire après. Tu que je le fasse tout de suite Vas-y. Euh, je vais en chercher de la cobble là surtout. J'ai le lit. Ça, ça vous tente qu'on change Faites pas la muraille, mais ça vous tente qu'on change le sol par contre Pré -pré -pré -pré On fait le sol en endstone. Y'a un mec qui a dit Tu mets ça. les deux trucs de d'endstone sous la terre, comme ça il peut pas rentrer par un dessous et vous bombardez la muraille en haut. Moi je pense qu'il euh, faudrait les mettre sous la terre, ouais. Enfin, enfin ou même en que coup. Jour 2, là y a le PVP, je crois, épisode 4, y a... Y a le. Nether, Nether non ouais. Y'a a brillé de l'avant dans une minute. J'y vais. Non, vas-y, vas-y, vas-y, Dadou. Ils te tueront pas. Mais après j'ai quand même 33 diamants sur moi, quoi. Ah non, non, non, non, non. Balant, non, balant, non. non Connard. Motion de weakness potion <rire> damage contre chips Il a moins okay, 5 chips, ans connard. Mais parle bien parle bien Bah ben ouais Pourquoi on a des boutons d'XP ça sert à quoi Je le tue ou pas Voilà tu le tapes et, et tu leur laisses un reste... un. Et tu mets 1-1 un, un. Voilà Voilà 1-1 un, un. Oh Il a pas hésité une seule seconde <rire> Il l'a arraché hein Pas cool Interdiction d'assaut sans avoir fait un build. Genre bonhomme de neige, traîneau ou papa okay. Noël. Il arrive, il arrive. Attends, on a besoin d'aller partir miner encore ou pas Bah, on a 5 4, 4 diamants. Je sais pas si c'est suffisant. Bah, qu'est-ce qu'on a besoin là D'or de... en fait, surtout. Non, on pas d'or. D'xp de... en fait. On a pas de livre aussi. Non, mais même, si je... même niveau fer, on est pas incroyable. Hein. <coughs> euh, si, c'est juste que c'est pas cuit. Hein. Bah, a, on en a, on a, on a quasiment deux stacks de fer, ça va en vrai Bah, en vrai, pas ouf. Hein, parce que si on meurt. Il euh... y a Un jour 4, je vais dans le désert. Mais on y va tous On y va pourquoi en fait Il faut qu'on prenne des masses level pour faire notre stack, ouais, c'est pour les Et non, si pour les tu mines 4 stacks de Netheroc, après tu mets à cuire, ça va te donner des trucs avec lesquels tu peux faire des blocs de forteresse, mais c'est galère. Ouais, mais surtout qu'on va pas passer 3 heures à miner dans le, dans le Nether, quoi. À tout moment, y a un mec qui arrive, nous pète la gueule. Hein. Mais, euh, mais non, c'est avec euh, lui, hein, cookie de Ça arrive, ça arrive <rire> On est sur un putain de péfaction, le truc. Je suis pas sûr que ça soit dans le thème, euh, la lave. Y'en y en a pour 4 heures, non, mais dans tous les cas, ce sera plus rentable que... <rire> Par contre, c'est pas grave si y a la lave elle sort comme ça Non, non, ça va juste enlever toute la neige. Genre, c'est tombé tout, tout, est, tout est en bas Ouais, ouais, ça tombe. Je peux mettre Fares, de l'eau là, t'es sûr Farès, hein. Attends, quelque... What the fuck <rire> Ouais, t'as vu Attends fuck. un petit peu et ça sera bon. Pas besoin de trouver de la canne à sucre, j'en ai trouvé plein, les gars. Là, c'est bon, tu peux y aller. Oh mon dieu. <rire> J'avoue que je suis plutôt content. Bon, il y a un peu des trous, mais. Regarde, regarde, regarde, maintenant je fais ça et je vais mettre plusieurs <rire> couches. Il y a le lutin qui te regarde. <rire> le lutin est content. Est-ce que en fait. c'est dans ces moments-là où je sais pas faire une tête euh, Par contre, peut-être que... peut peut un petit problème au niveau du bonhomme de neige, c'est que, ben, la lave... Ah <rire> <rire> <rire> non, non, le pauvre <rire> <c 'est... rire> j'aurai pas fait bah, le Je veux juste... Euh... Oh, oh les enfants Coucou oh, oh. Wow. Bon, j'ai une petite question pour vous. Si vous répondez, ouais. euh, vous avez un petit cadeau. Moi, j'aime bien gâter les enfants. Sans mauvais oh, <rire> <rire> <Voilà>. Bisous <Bizarre. rire> J'adore Tu l'as aussi, Quel dessert fait partie de la liste des 13 desserts de Noël Réponse A, la glace à la vanille. Réponse B, les dates. Réponse C, la tarte aux pommes. Vite de la je crois que c'est les dates. Pour moi aussi. C'est vrai Parce que vous validez tous la réponse B Oui. Oui. C'est bien joué. Et Juste regarde. Regarde. Oh <rire> ne dis rien. Attends et et Donne-leur. Donne-leur. Donne-leur. Ah <rire> oh ouais, t'entends. Bichard, tu donnes ça à Bichard, il devient fou. C'est ouais, quoi Noël. Vas-y, je tu crois, vois. C'est une potion. Maintenant, faut deviner laquelle Elle fait quoi Invisible Force. Force trop classique. Force. force, force. Oui, invisible. Oh, invisible. Là, invisible. Ah, allez, bravo allez. Oh. Vous trouverez une grotte au cadeau, au cadeau proche du portail du Nether au spot. Maintenant ah. Ouais, c'est la, la grotte qui est à côté de, des Mais pas maintenant Pas maintenant, pas maintenant. Et pu, pu, puis, puis ils recommencent à s'accumuler. Donc si on y va à chaque fois, ça veut dire qu'on les a à chaque fois. Par contre, ça veut dire que Les gars par contre ça veut dire qu'en face ils ont aussi la popo potentiellement, s'ils ont eu la bonne réponse. Ouais. Oui, oui. Ouais. Et tu sais que là tu es en train de nous mettre de la cobble partout dans la base aussi. Hein. C'est pas grave. Je sais pas où est le calendrier les gars. Euh, c'est là où on a spawn. Ils sont deux. Ben bah, reviens ah. vers la maison. Je pense que trois couches c'est suffisant là. Ah là on est pas mal hein Vous voulez qu'on y aille maintenant Attendez je passe la popo par contre parce que j'ai la popo sur moi là Mais c'est dans combien de temps C'est dans 3 minutes C'est maintenant hein Les gars dans tous les cas il faut qu'on y aille vu qu'il y a dans 3 minutes Ah je vais me foutre la bouffe alors, On y va du coup On je sais pas si c'est une bonne idée hein, vaut mieux leur laisser aller chercher le prochain Moi à mon avis voilà, il faut attendre en vrai, faut attendre un peu D'ailleurs il y a le Nether là Il faut aller dans le Nether hein Bon ils vont y aller sûrement Il Faut qu'on y aille aussi non Bah ouais si on leur laisse Là l'armure moi ça va mais c'est vraiment euh, l'épée quoi. Pour le moment j'ai fait que trois couches mais euh, on peut augmenter si besoin quoi. Déjà nous euh, c'est quoi J'ai des stick pistons et j'ai de la restone et de Daily si on sort. Ils nous ont pris pour des restoners pro en fait. Après, le problème c'est que si on rentre et qu'ils sont déjà dedans, euh, dedans bah, ils vont nous attendre et ils vont nous baiser. Bah après s'ils s'y attendent pas... Euh... Ouais ça veut dire qu'ils l'ont. Ils, ils, ils y sont déjà eux Ils sont déjà, ils ont mis de la cobel partout. Il y a une forteresse juste à côté, ils sont dedans. Ouais ils sont dans la forteresse. En fait c'est pas possible qu'il soit revenu sauf s'il a creusé dans le mur. Sinon on l'aurait vu. C'est déjà sorti. Je sais pas si. Que vous pensez qu'ils nous auraient laissé une Netherwart ou quoi Oui normalement il laisse sous le spawner et au moins une Netherwart. Non euh, le cycle, les, les, les gars moi la muraille elle avance bien hein. Vraiment je vous le dis c'est solide hein, ce hein. Il est là Il est là, il, est là il y a Guild devant moi, Guild devant moi. Je suis vers le portail, je suis en dessous du portail, tu sais où il avait sauté Je le vois, je le vois, je le vois suis derrière lui Il est sur moi, il est sur moi j'arrive, j'arrive, a une épée à James. Je Ouais, mon un Ouais, je t'impose, je t'impose, je t'impose. Mort. Parfait. le boss. Vous avez le stuff Il y avait des trucs ou pas oh, Ouais, il y en a la moitié qui est tombée dans la lave, mais l'autre moitié on a récupéré. Il avait sharpness et... 3 diams, il avait Protection 3 fer. En fait, j'avais qu'une chance, heureusement que j'ai bon, Regarde. Bonsoir. Nouvelle petite question, un peu compliquée pour 5 TNT. Dans le Père Noël est une ordure. Elle est le nom de la permanence téléphonique bénévole SOS détresse solitude, SOS détresse amitié ou SOS, détresse, fête. J'ai vu. En mon avis, c'est le premier parce que c'est Le Père Noël et une ordure, donc ça doit être un film horrible, donc je pense que c'est le premier. Quoi, ouais, tout... je suis d'accord avec Fatou en vrai. Ouais. Vas-y Fatou, oh. la première on dit... Euh, monsieur... J'ai pas vu le mais je sais pas... Euh, bah malheureusement, c'était la deuxième réponse, SOS, détresse, amitié. Bah, tu peux euh, la donner quand même ou pas <rire> <rire> On sait jamais des fois, des fois en y allant au culot tu sais des fois on sait jamais C'est bon j'ai les virus frère T'es le boss, t'es le boss, t'as les, les blaze ou pas Ouais j'ai le truc de blaze, j'ai plusieurs oh, ce coup, euh, Il y a des inondations dans les grottes ah oh, bah t'as je un spawner Non la fermé. base de ressemble <rire> Attends là j'arrive là je veux, Écoutez moi, moi vivant, personne ne <rire> Du coup je m'arrête quand au niveau de la, la, la muraille quoi Faut me dire, parce que c'est wow. si j'ai pas de limite quoi Au oh point on en est, <rire> j'ai très Pas de limite quoi. moi ça me plaît hein J'ai très peu de limite plaît, quoi genre <rire> vraiment On en est à un point où contre, la là, base attends, vraiment ne ressemble à rien On pourrait juste foutre la salle des coffres dans les blocs de stone là Ah non mais oui hein, mais oui hein, non mais c'est vraiment le voir maintenant En théorie, on peut faire un pari risque parce que au final il faut qu'elle soit accessible on a un putain d'escalier montant, si on la base tout en haut En fait il faut casser tous les escaliers les gars. Apparemment le cannerier j'avoue il n'y est pas allé. Oh c'est pas grave, mais s'il nous cueille là... Alors j'y vais tout nu juste pour voir est-ce que je peux le récupérer, c'est le coffre jaune où il y a la bannière jaune Ouais, c'est ça j'ai le coffre, c'était 5 TNT et une Fireball. Après il là faut juste pas qu'ils atteignent là, voilà. Un gros trou en l'autre base, les gars. Finissez le jump il a le traîneau, ah ça je l'avais vu, je me suis dit Est-ce que est-ce que vous pouvez finir euh... Je vais y aller Un 4, je bouge, je oui. bouge En vrai, là on a 4 couches, plus tout ce qu'il y a au sol, là ça fait 4 voire 5 voici 6 Puis couches Puis on, on a une hauteur couches. en plus voilà. insane Putain ça fait chier Il a eu ouais, je pense, c'est chaud là En fait, ils sont allés à 2 ces bâtards. Après on peut toujours les atteindre à leur base hein, pour les tuer euh, Faut qu'on fasse la salle de coffre, faut qu'on la mette en endroit hein, parce que là 12 minutes, euh, c'est les assaut, quoi En fait, est-ce que ce serait pas utile d'utiliser la hauteur en fait de notre, de notre mur? Mais... Une fois le jump terminé le PvP est toujours interdit tandis que. tant que le joueur n'a pas quitté le spawn. Ouais donc on peut le cueillir à sa base. Ouais il m'a tapé Tiens oh doux, oh regarde le comment il est mignon. Oh. La, la salle des coffres, vous la foutez d'un un des piliers de la muraille, vous faites un jump, le truc relou. En vrai ça serait stylé genre un jump à la là, jump, sur pas la, peu la peu hauteur dit, genre. Mais... Non c'est pas, pas de jump. En fait juste un escalier de l'intérieur qui va vers la hauteur en fait. Mais tant qu'ils sont pas à l'intérieur, ils peuvent monter. Donc limite, un escalier qui donne pas accès à notre lit. On peut avoir euh, du coup dans la muraille, en fait, juste un trou. Oui, un trou d'un bloc part, avec... 4 ouais, 4. Genre, juste on met les, les, les coffres et aux airs. C'est ça Ils peuvent accéder à tout J'ai eu quoi, en fait J'ai eu un lit fire. Je sais pas bah, si ah ouais, est, est bon, genre, on va l'utiliser. Bah s'il y Monte sur la muraille et fais-le en ligne droite euh, quelque part. Et genre les gens... Là le bonhomme de neige. <rire> il, est bien, il est bien couvert là. <rire> C'est le même là, Holy Spine. Le mec est dans le feu là, avec all Holy Spine. Avec sa petite tasse de café là. Ah, oh, j'ai un, un bâton, stock back 3. Avec notre muraille. Oh, ça peut être trop bien avec notre muraille un peu Bon, allez, c'est l'heure de, de la petite question pour euh, 10 TNT. Vous êtes bien niveau TNT, vous Ouais, bof. Oh. Bof Du coup faut mieux la gagner celle-là ouais, ouais Parce qu'il euh... nous, nous met, mal genre ouais, C'est ça genre Les gars faut mieux la gagner celle-là c'est dans la merde En face ils ont réussi les mecs Combien de sapins naturels sont vendus en France chaque année 3,9 millions 3,1 millions 13,3 millions Ou 18,6 millions 18 ça me semble En vrai moi je 18 je pense que ça me semblerait beaucoup Moi je dirais 6,1 C'est vraiment au pif frère j'en ai <rire> aucune idée T'attends il y a une tension là. Non, non, c'est une bonne réponse. Je vous mets ça dans le coffre. Ah mais juste! trop fort. Ensemble en haut. Ça ça, cool. En sérieux? Je suis allé sur internet, j'ai marqué de sapin de Noël et vendu hein, chaque année. <rire> <rire> ça a déjà marqué 6 millions 1, j'ai dit ok. Mais non, mais non, mais non, mais non, tout a triché! <rire> on va <rire> les couilles! On va <rire> <fait> les couilles! <rire> fin du jour 5 dans 6 secondes. Donc, on donc on ça veut dire que dans 30 tôt, secondes, on peut attaquer. Moi j'ai pas de stuff, hein. Les gars, j'ai dit TNT et on peut en faire deux. Les gars, il y a connerie, attendez, j'y vais. J'y vais, j'y vais, y'a le cannerie. 2 x 2 x 2. J'ai une base de 2 x 2 x 2 là. Ici, tu, on, ouais. a, on met un saut de lave avec une trappe d'or et c'est tout. Je suis en train de faire les potes. Hein. Je commence par des poisons. Est-ce que je peux avoir les coffres pour mettre justement le, le, les coffres Tiens. C'est qui qui prend en cher là C'est galère de descendre, euh, quand même. J'ai l'impression qu'elle ressemble à rien à la base. Ouais, c'est le but. Ça n'a pas été dit qu'elle devait ressembler à quelque chose. Des lutins ouais. sont dans la partie. Une nouvelle base à attaquer se trouve en moins 206, 309. J'y vais. Moi, je, moi, je pense oh, que c'est ce cool des hein, les gars. Vraiment, genre, je pense qu'on va juste se concentrer bah, sur ça. Pourtant, s'ils y vont, on y va. On y va. On a leur base. Sinon, j'y vais. Mais viens, si on va leur base. Viens, on va leur base. Base. base. Au pire, s'ils si attaquent, vous utilisez la popo de invisibilité, vous prenez le stuff à leur place. Ah, mais attends, mais attends, oui. mais c'est vrai. C'est vrai, Attends, passez la position de visibilité. J'y vais. Je jure que je pique leur stuff à leur place. Et tu, prends, et tu prends une TNT au cas où pour ah. faire escalier, au cas où tu restes bloqué à un moment donné. Je vais avec la potion. Ouais. Ouais, moi j'y suis quasi, mais c'est loin, putain. C'est en moins 200, 300. Faites gaffe qu'ils attaquent pas en même temps, mais nous on reste à 100. Mais, mais c'est une base. Donc. Bah il ah, oui, est les ils soulever. Sont, ils sont en train de les soulever. Euh, moi je fight pas, Dado, hein. je suis vroom de stuff. Hein. Je, reste euh, je casse euh, l'accès euh, au truc. Il en prend beaucoup de et ça ou pas Il y a une base ou pas Il y a quelqu'un prends-en une dizaine à peu près. Il y a quelqu'un peut faire vraiment de masse zone. Il y a Ninjax là, ok. Laisse le laisse le spread. Njax est en train de les tuer Dadou, il est tout seul Ninjax, hein, hein. vraiment, il faille tout seul. Ouais bah en même temps ils ont. Ah ils ont non il a Frigel, il y a Frigel, il oui. y a Frigel. Tu sais j'ai envie d'y aller hein. Ouais son... Non mais ils sont que deux, ils sont deux ils sont deux. Bah oui mais ils sont deux, bah encore. Quand... Frérot, ils sont deux, excuse-moi, j'ai une fire hein Après ils peuvent monter très facilement une fois qu'ils sont se à l'intérieur de se chez se nous. Ils se barrent. Non non Dadou. Non, non, non, non, non, non. Ils ont tout récup, y'a rien eu. Putain. Ça j'aurais dû y aller frère. Mais non Mais non Mais 2v1 Dadou Moi je pense pas qu'on doit être les premiers assauts. Si on attaque en deuxième. Au moins l'avantage c'est qu'on aura baisé leur premier stuff et du coup sera tout droit. Les gars, qu'est-ce qu'on a à faire encore, en fait, là Bah, vu le stuff Pas grand-chose, on va finir la muraille pour éviter qu'ils puissent monter facilement ouais, euh, ouais, sur ouais. les côtés, quoi. Euh, ils arrivent, ils arrivent, ils arrivent J'allais, j'allais, j'allais, j'allais. Ils sont là, ils sont là. Ils sont là. Bon. On a une potion de weakness, une potion de poison, on fait ça et... Est... <rire> Il pas. De... La mmh. question est, pour... je peux rentrer avec l'underpearl ou pas les gars, je suis juste derrière eux. On leur balance okay. une potion de poison, on saute En vrai, on peut. Vous me dites, et je peux y aller ça, hein. Là, ça explode bien. Hein. Ah, ouais, ils sont en train de creuser. Putain, ils sont, sont là. Hop, j'en prends qu'une. Hein. Après, faut se dire qu'on a la potion de weakness. Hein. Tu, peux, tu peux la balancer dans je peux le. Je mettre place. aussi la, la potion de weakness. Go, go, go, go, go, go, go. C'est bon. Ok, go, go, go, go. Derrière derrière moi. Petit, il speed. Je T'inquiète. On est là, Ouais, bon, vous avez Oh, les vous... dégâts de chute. Oh j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive, j'arrive. Ça me fume des boules de table. Ouais, ouais, il est pas un demi-cœur. Les gars y'a a, y Fligel qui part avec le stuff de. Bon bah ouais. Go taper, oh go taper, go taper. Ah allez. Nice. Il, dit, il a piqué. Okay. <rire> What la mort Dye. Eh les gars, juste, je tiens à signaler qu'on a des creepers dans notre muraille. La boule de neige j'ai fermé l'œil quand j'ai pris la boule de neige. Ok, continue, continue. Mais les deux. Tapez je suis deux. en train de je suis en train d'arriver au zéro. Où vous êtes Il a perle Ouais, bien joué J'ai ah bon. un carré -il. Ouais, cut le. Parfait. Oh Il meurt jamais Il meurt jamais. Il meurt jamais. Non, il meurt jamais hein. Il a plus de vie hein. Tu peux pas interperser sur lui OK, okay c'est bon. continue, continue, continue, continue. Vous vous êtes où Vous continue, êtes continue, où plus de vie. J'ai plus de vie, j'ai plus de Au centre, vous êtes où À leur OK, bah j'ai plus de bouffe donc ça va être chaud. Oui t'as moins du stuff ah, mais... Oui oui bah, y'a vraiment stuff Mais non ils les gars il ils ont droite J'ai beaucoup de, hein. de stuff sur moi, j'ai vraiment beaucoup de stuff sur moi Après faites gaffe Guil est sur moi hein Guil a sur a moi sûrement la fire hein euh, Recule en hein, vrai si tu peux, moi je me suis barré hein C'est pas grave si on leur a utilisé toute leur euh, gap là euh, c'est bien Tu fais un pas ta 3 ou pas en Il est juste là quoi je crois Il est parti il a récupéré la fire Oh les gars on a troll de ouf quest il a récupéré le stuff d'Elry et Guil a récupéré la fire on a rien eu au final. Bon, j'arrive à leur base, je, vois, euh, enfin, je vais voir euh, ce que ça donne euh, au niveau de leur truc. Euh, ouais, c'est vraiment pas mal de slab euh, chez eux. Et ils ont handstone euh, première hauteur et euh, troisième couche, un truc du genre. Je sais pas comment on n'a pas pu les tuer avec la poison et tout, vraiment, je... Est-ce que vous êtes prêts pour une nouvelle question oui. mais ouais. pas un diamant, je peux pas un diamant. Question pour 10 TNT pour les assauts là, parce qu'on sent que ça, que ça se profile et qu'on va y en avoir besoin. Très simple, dans quelle ville se trouve le marché de Noël le plus populaire en France Frasbourg. Paris, Frasbourg. Non, Strasbourg. Paris, Nantes ou Strasbourg Strasbourg <rire> Même pas besoin de, besoin de donner les propositions là. Je, non, je vous, allez, vous allez en avoir besoin des TNT. Hein. Merci, ouais, euh, merci. Si on leur balance poison, dégâts et weakness ça passe hein. Vas-y un go, un go test de toute façon. Faut juste timer au bon moment pour qu'ils soient tous groupés et qu'il n'y en ait pas un qui... On peut les péter ou pas On peut les fight Quelqu'un veut les bouts ils, hein. ils sont dans la base, se ils calé. sont dans la base. Quelqu'un se sent chaud de bien avec Ils montent, ils montent, ils montent. L'arc punch hein, là ça peut être pas mal hein. Je, je. Tu peux si, si t'arrives à un KB quelques-uns, ça bon, peut être je cool les, en ai, vrai. Je les ai, je les ai euh, poison, j'en ai poison deux. Ouais voilà, parfait. C'est bon. Parfait go bon. kill. Okay. Les deux Guil, Shogil, il est intérieur de la base, il est tout seul, il est tout seul. Vite avant qu'il sorte. Bien joué. Et puis on les rattrape avec la KB3. C'est GG, oui, je... il y a de toi. un derrière moi. Attends attends J'ai un demi-coeur. A tout si tu recules, je peux te KB. <tmit> attends, okay. j'ai attends, attends, deux perles, j'ai deux Attends, j'ai deux perles. Vous voulez toujours le cible Je vais retourner à la base. Go retourne à la base. Drop le cycle. Go, go, go, go retourner à la base. Go retourner à la base. Ouais, euh, go, go, on se stuff et on les assaut. Tu peux avoir un peu de TNT et du flint Et un finesse-ciel par hasard Allez, go. Ils sont là. Ah non, c'est où Venez, venez, venez. Je vous claque la speed si vous voulez. Je claque ça. Vas-y, je pose le TNT. Il faut même pas, on peut. Non, hein. faut, faut, faut Faites gaffe, hein, à tout ou... moment, ils pêche au bon moment et c'est fini. Hein. Ils, ils attendent trouvent. juste le bon moment hein, pour nous lancer l'assaut. Hein. Faites gaffe qu'il n'y en a pas un qui saute par derrière, il nous prend, il nous cabait dans le trou et. Ah, mais c'est les slabs, ils ont fait des slabs. Ils, mal, hein. ah, ils ont fait la même strat qu'avec qu euh, nous. Ouais, fait, oui, après, je reviens, reviens, reviens, reviens, reviens, reviens, reviens. Ouais, bah... C'est tout ce qu'il attendait, hein, c'est tout ce qu'il attendait. Il te saute de, de, de, de suite, il te saute dessus, suite, il te saute Reviens à la base, reviens à la base, reviens à la base, on va à la base, va à la base, on ne court pas Même derrière, c'est Titi qui l'a tué T'es bien oh, Ok J'arrive Eric là Ouais parfait Parfait Ok c'est bon Juste nous séparer et... C'est impréable d'entrer dans le alors, putain de base Oh Friol Friol Friol Il y y a de l'eau vas Tu peux pas remonter Le pauvre Ok c'est bon c'est de la bouffe Non non c'est juste j'attends. Ah c'est bon, on est dans la carrière. J'ai deux cœurs là. Non ok, on est dans la carrière. Retour sur le poison. Retour sur le poison. pas poison. On, okay, okay, okay, on attend, un attend un de... Ok, Là on monde. Non j'ai pas besoin d'utiliser leur stuff. Vraiment dropper tout ce qui est inutile dans votre inventaire. Ils ont plus vraiment de stuff là. Et vous utilisez leurs épées. Par contre ouais l'eau ça va nous faire... attends on est d'accord, il faut trouver leur... Là Là il y a un truc louche de mon côté. J'ai encore des épées. T'as manqué, t'as manqué, t'as manqué, t'as manqué, t'as manqué. T'as manqué. Ok, là je me barre, je me barre, je me barre. Là tu vois Damien genre ici c'est bizarre. Je pense si tu viens voir ici. J'ai un cœur et J'ai un coeur en en mi. Attends attends laisse ninjax ah, laisse Ninja s'arriver laisse en Pour l'instant c'est soit dans leur grotte soit je, voilà. je comprends pas. Ah T'as voilà. récupéré -ce tu... Ah ok. Les gars pourquoi vous il y a des problèmes de rage On m'a mis une potion. T'as besoin de soleil ou pas Je viens je viens je T'es trop trop bad Ado. Attends je y je brûle je brûle. fait Ah je peux pas je peux pas. Je dedans. attends. Gaffe. Remontez les gars, remontez, pitié, bon, pitié, bon. pitié. pitié, bon, pitié. Bon. Mais du coup, j'ai du bro, ouais, ils ont rien eu parce que j'ai tout brûlé en vrai, donc c'est ok. Je, je suis avec Fatou et Damien. Ah bah, oh, je, je reviens. J'ai pas de bouffe. Non, mais en fait, j'ai brûlé tout ton stuff, Forest. J'ai absolument brûlé tout ton stuff. Vas-y, bah, go, go, go, go devant leur base. Hein, on, on, attend. Arrêté, on attend, on attend. Vous êtes à court de TNT Non, non, non. je comprends. Euh... Bah, bah, ouais, en fait, plus à court de bouffe que TNT en fait. Ça tombe bien parce que vous allez avoir l'occasion de gagner. 15 TNT et un stack de carottes dorées. Ouais, mais oh ouais. on va faire péter toutes leurs bases. Dans les marchés de Noël, quelle boisson retrouvons-nous retrouvons le plus euh, bon le, Pas, tombe pas chaud. le café chaud le, euh, Oui, les trucs chauds, là Pierre je sais pas quoi. Chaud, ah, voilà. Vin chaud ou tequila chaud C'est pas le vin chaud C'est le vin chaud normalement. Bah viens, normalement c'est le vin voilà. chaud. Bah, bah je suis pas pas allé pas longtemps, y avait que du vin chaud partout donc... Ok, attends, bougez, hein. partout, donc. Okay. attends bougez, je, voulais, je te mets juste... J'ai Viens, viens, il n'y va pas, il n'y va pas, Eric. Par contre, du coup, j'ai beaucoup de TNT si vous voulez. Je Fais croquer la bouffe, fais croquer la bouffe, fais la TNT. Attention Ah ouais mais du coup c'est où C'est ça que je comprends pas Mais ouais c'est ça le truc genre, leur base ils ont accès direct au brot du coup bah... Ça va Ok Oula Euh les gars les gars les gars les gars les gars Il y a de Même une pousse sous Même une pousse sous Go go go go, après aider. Il a qu'une pioche Ok C'est bon C'est bon il est mort Ah une pomme d'or Wouah la potion de dégâts Attends c'est quoi la couche haute On a dit 7 Les gars faut que quelqu'un prenne le relais parce que la potion de dégâts elle fait cher. Mais les gars en fait on va juste casser leur chest. hein. Force. Mais pourquoi Titi il faut le dé, Titi encore le dé dehors. Il est le faire avec des bottes en DMC, vas-y. Bah j'ai tout pété en bas, il y a presque quoi on prend pas ou alors Bah non tu peux le mettre. Mais je... j'ai aucune idée où que ça peut être Mais ouais c'est ça que tu vois, où et leur salle de coffre Pour moi leur salle de coffre est vers le nord-ouest hein Parce que c'est le seul endroit où on n'a pas explosé hein. Non par contre, par Frigier, contre ça fait, fait longtemps, on l'a pas, pas vu les gars hein. Frigiel ça, ça fait longtemps, on l'a pas vu les gars Frigel est euh, pas, non, pas là, pas. je pense qu'il est à notre base Vous voulez pas revenir oh. à notre base, on les laisse non, sur rien. Qu'on wow. reste ici 5 minutes de plus ou 5 minutes de moins on revenir à notre base, là, Mais, mais what Euh les gars je suis mort hein Monte Casse-toi, casse-toi, casse-toi, en tank Ouais, suis gars, je suis mort. Ok, c'est bon, c'est bon. Oublie mon stuff. Ah, putain le péter. Oh, mais mon lit cassé, le lit cassé, il a notre base frigiel. Ils nous stuff ils sont stuff. Donc ils avaient peut-être du stuff en. Les stuffers, là, d'un coup Ouais, faut qu'on reprenne nos bouffes là. Pas où frigiel derrière nous, quoi. Derrière moi, quoi. En face de moi. Ah, mais j'allais, j'allais, j'allais, j'allais. Ah, ouais, mais il est full stuff, il nous a. Coucou, coucou, coucou. On est à la base. C'est bon, c'est bon. Y'a que les caribes, y'a que les bien vite Bichard oh, mais mais euh, on on a <rire> il est arrivé à un marchand il, il a dû faire du ah, euh... je, je peux rien mettre de tout ça en fait il a plus rien en haut c'est simple <rire> moi il y a égalité hein. ils ont ouais. pas eu la nôtre ils ont pas enfin on n'a pas eu la leur, hein. Bah oui oui, hein, oui on a rien je vais finir bon bah go. Bro mais on a vraiment défoncé toute leur base quoi donc euh... oh. Moi je vous le dis, elle est euh, nord-ouest, parce que c'est le seul endroit où on n'a pas fait péter hein. Ou sinon, Il y a un endroit où il n'y a pas de TNT, genre on n'a pas eu de TNT C'est la zone nord-ouest C'est où <rire> On manque le fun nous Déjà c'est pas là, c'est pas là, j'ai plus TNT bah oui, il y a, Guy, il va y aller, il va aller, il va gagner. mais moi je sais pas où elle est dit <rire> Personne, bloqué, de euh, pas par contre, contre, parce que je peux plus courir, ah, je suis bloqué les gars. Tiens, tiens, tiens, tiens Ah, on va l'avoir à euh, version normale. On est bloqué Si les deux équipes sont d'accord, on peut donner un indice équivalent à chaque équipe sur la salle. Ah parce qu'ils n'ont pas la nôtre Bah non. Ah genre oh, un endroit, oh. un angle avec J'suis une par Noël. Je viens vous donner un indice J'suis. sur la salle. Dis-nous tout. On n'y n'accède pas par l'intérieur. Ok, donc faut passer par l'extérieur Ouais, ouais il pas. est so, Attends, mais là euh, on est d'accord qu'ils sont à notre base, hein, les trois Donc s'ils ont notre salle, c'est fini hein. Oui, oui, oui, non mais oui oh J'ai trouvé leur salle, j'ai trouvé, j'ai trouvé Ouais. Elle est où M Moins 221, moins 355, dehors Moins 221, moins 355 Et en fait il y a un, un trou un béant qui descend et en fait ça relie à leur base -à euh, Je vous mets de l'eau en bas si vous voulez, je vous ai mis de l'eau, vous pouvez les sauter C'est là, c'est là, là Vous avez pas besoin d'AMLG, vous pouvez juste sauter Let's go touche Ouais! GG! Eh bah ben, c'était dur! Mais. n'est plus accessible côté jaune! Et... Mais je sais pas qu'on a tout trouvé en même temps en fait! C'est pas genre euh, Frigel il nous a fait tout péter et du coup ça, ouais ça fait que. Le... Bah, du qui coup vu que ça explosé, explosé ici <rire> en fait, <rire> normalement en fait euh, la lave coûte pas, ah, enfin, elle ah, plaît pas! Il y, y, y avait un seul trou avec et de y y la lave et corps. dedans il y avait la base! Oui okay. c'est qu'en fait avec l'explosion, on pouvait plus y aller du coup. Ah mais c'est... Oh la lava, la Mais lava... vous, avez, vous avez jamais atteint cette zone-là Donc c'est pas possible Mais bien sûr que si euh, Qu'est-ce qu a dit, Mais quand mais ça, on était qu en train non, de... passer Ah on invisible <rire> il a pas disparu par magie hein bah, ouais, bah, Non mais on a remarqué que qu'il avait disparu Je suis allé sur internet, j'ai marqué de sapin de Noël et vendu en hein, chaque année. <rire> <rire> Ça déjà déjà marqué 6 millions 1, hein, j'ai dit ok. Mais non, mais non, mais non, tout a triché! <rire> on oh, va bah, les couilles! On oh, va bah, les couilles! <rire> on dit pas, frère, on dit pas!